Notre invité aujourd'hui est une légende du football. Le meilleur buteur de la Suisse et l'entraîneur du ball. Ou basé en anglais. Monsieur Frey, bienvenue à PhilGall. Bienvenue, merci. Vous avez dit plus tôt que, que vous aviez entraîné Mohamed Salah à tirer lorsque vous jouiez ensemble à ball. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces exercices?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 Ah, ok, j'ai plus de plus tellement d'anecdotes, mais, mais je me souviens que c'était c'est un peu comme un comme un floumi. Vous connaissez les ballons qu'on met par terre et qui sautent tout le temps Voilà, ça c'est monsieur. Ah, ils disent que Jürgen Klopp connaît maintenant le même déclin qu'à qu la fin de son mandat euh, mandat avec Dortmund. Qu'en pensez-vous Ah, difficile. Euh, pour moi, ça, ça me fait mal parce que. Ouais, malheureusement, on dit qu'au bout d'un moment, les entraîneurs, euh, après 4-5 ans, ça devient difficile. Euh, mais moi, je, je, je souhaite, à Jürgen, que ce n'est pas le cas. Je souhaite vraiment qu'il qu puisse rester 10 ans à, à Liverpool. Je crois que, aussi, ça, c'est son but. Euh, malheureusement, dans le football, c'est tout le temps comme ça qu'après 4-5 ans, déjà 4-5 ans, c'est beaucoup dans le football comme entraîneur hein, de rester à la même place. Euh, mais je lui souhaite qu'il puisse rester encore deux, trois ans jusqu'à sa fin de sa carrière à Liverpool. Je crois que c'est aussi son objectif, mais voilà, il y, y a des phases comme ça dans le football. Il faut les accepter, mais il faut tout faire pour, euh, pour t'en sortir. Profession difficile, bien sûr. Entraîneur, oui, c'est très, très difficile parce que les joueurs, ils ne sont pas faciles non plus. Hein. Comment voyez-vous la différence entre le joueur du votre temps et le joueur du maintenant euh, C'est un peu différent. Euh, tous les joueurs que maintenant ils, ils montent dans, dans les premiers, dans les groupes de professionnels, ils sont super bien éduqués de, du football. Ils ont tous euh, une éducation formidable au niveau de technique, technique, technique, tactique et puis physique. Mais euh, ça va trop vite des fois. Et je crois que les, les jeunes joueurs aujourd'hui, ils savent que, que le potentiel il, il compte beaucoup et, et ce n'est plus tellement les performances constantes. C'est-à-dire, ça, ce qui a changé, c'est que quand moi, j'étais jeune, tu devais être 30, 40 fois, 50 fois très, très bon pour partir à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a cinq matchs qui suffit pour faire le pas. Et ça, ça aide pas tellement parce que je crois que vu sur le point personnalité, pour se développer comme personnalité, de, de prendre des responsabilités sur le terrain, c'est mieux ouais, de, de faire deux, trois, quatre saisons ou deux saisons, trois saisons au même club pour augmenter aussi ta personnalité. Mais malheureusement, le cas aujourd'hui, c'est comme ça. Tu fais cinq matchs bien et tu pars. Mais ce n'est pas tout le temps bon, ça. Hein. Certains disent mais maintenant que les directeurs leur patience avec les entraîneurs plus facile du de, de passé que pensez vous ouais mais je crois aussi en, comme entraîneur euh, si tu as la possibilité je sais que beaucoup des entraîneurs ils ont pas la possibilité de choisir le prochain pas mais si tu as la situation euh, comme moi euh, aussi au niveau de, du passé du joueur et tout ça, si tu as le, la possibilité de choisir dans, ton prochain club, tu ne peux pas tout le temps choisir ton prochain club. Mais si tu as quand même un petit peu la possibilité, je crois que tu peux faire des bons choix. C'est-à-dire que si tu vas dans un club qui a changé dix fois l'entraîneur les derniers trois ans, je pense que toi tu es le onzième, la chance elle est grande. Mais si tu pars dans un club qu'il y a eu deux entraîneurs depuis 12 ans et toi tu es le troisième, je crois voilà, que ça peut être la chance, la chance elle peut être plus grande que, que tu gardes deux trois ans le même entraîneur. Après, à la fin, tout, tous les entraîneurs ils sont liés au résultat, plus ou moins. Mais si tu as le choix d'aller dans un club qui est stable, qui a des idées, qui, qui te soutient, c'est ça ce qui est important. Ça a trouvé, c'est difficile, mais dans ma carrière maintenant comme entraîneur, j'ai tous les trois choix que j'ai fait comme maintenant, euh, j'ai eu ce, ce, ce cas, j'ai eu cette possibilités. Le meilleur buteur historique de, de la Suisse, il est un peu facile de dire qu'il y a beaucoup euh, de spectateurs qui attendent ce moment où Alexandre Frey est l'entraîneur de, de l'équipe de la Suisse. Est-ce que c'est dans votre plan Je pense euh, oui, dans un jour oui, mais souvent les entraîneurs de l'équipe nationale, ça commence à partir de 55 ans, alors j'ai encore un peu le temps. <rire> Parlons de la Coupe du monde, la Coupe du monde du, du, du 2006 spécifiquement. Vous avez marqué le premier but de la Suisse contre le Togo et célébrer très fort. Quel était le secret de cette célébration? Bon, D'abord, le, le, pourquoi? Euh, les, les, les souvenirs, c'était comme ça que tout, tous les joueurs qui étaient là-bas à Dortmund avec euh, 55 000 spectateurs suisses, euh, ça reste en mémoire. Parce que c'était peut-être le match qui a eu le plus d'influence sur l'équipe suisse de tous les temps. Vu avec le public, vu le stade, vu que tu as pu gagner 2-0. Et puis après, voilà, j'ai marqué le 1-0. A... Moi, j'ai célébré ça parce que j'étais un peu en critique des journalistes. Et puis mon rapport avant comme joueur, il n'était pas tout le temps bon avec les journalistes. C'était surpris, ouais. honnêtement. Non, non, non, mais avec les journalistes égyptiens, j'avais jamais des problèmes. <rire> Il n'y aurait pas, aurait pas… Ouais, merci beaucoup. <rire> merci. Merci. Ah bon, alors peut-être une fois, je peux, je peux prendre la sélection de, de, de l'Égypte. Ça sera excellent. On va voir. Gole du match contre la Corée du Sud. Euh, avant de votre but, Philippe Sandros a marqué un but et il s'est il blessé à la tête et a beaucoup célébré sans s'en apercevoir. Qu'est-ce qui a passé? Et bon, je crois qu'il il a mis euh, avec la tête le but et puis le défenseur lui a touché. Et puis il avait ouvert ici un peu, mais je crois qu'il n'a pas remarqué qu'il qu avait une, une ouverture ou que c'était ouvert ici. Mais vous savez, pour marquer un, un but à la Coupe du Monde pour euh, quelqu'un de la Suisse, ça reste quand même quelque chose de, de formidable. Hein. C'est comme si tu marques avec euh, l'Egypte à la Coupe du Monde, ça reste dans la mémoire. Si tu joues pour l'Allemagne et puis pour l'Italie, euh, je pense que la chance elle est un peu plus grande, mais chaque but à la Coupe du Monde, tu célèbres euh, à, ta, à ta façon. Hein. Il y a un autre but euh, dans ce match, euh, dont vous vous souviendrez certainement. Euh, C'est votre but, il, il y a eu un peu de chaos. L'arbitre assistant a levé le drapeau et l'arbitre terrain a ordonné que le jeu continue. Ça jeu était si... C'est confus que l'arbitre a perdu son, son équilibre lorsque le ballon est entré. Non, je savais que, que le ballon il vient de l'adversaire, mais à la fin l'arbitre a tout le temps raison. Qu'est-ce qui s'est passé euh, à, à ce moment L'arbitre a-t-il vu le drapeau ou non Pourquoi il a hésité? Moi, je, je savais que moi je savais que le ballon il venait euh, de l'adversaire, et puis comme attaquant tu, tu finis l'action, hein, et puis après tu espères. Mais je savais moi-même que et j'ai vu. Que le ballon il vient de l'adversaire alors que ce n'était pas au jeu. En huitième de finale, vous étiez sorti à la, la, la 17 e minute contre l'Ukraine. Pourquoi Choix de l'entraîneur. Est-ce qu'il y a quelque chose pour tirer au but Non, mais, mais c'était le choix de l'entraîneur. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais je n'ai pas le choix. Hein. Si, si il me sort, il me sort. Mais je pense qu'aujourd'hui, je resterai sur le terrain. Parce qu'avant, j'ai tiré tous les, tous les penalties et j'étais surpris quand même qu'il qu m'a sorti. Est-ce qu'il a expliqué cette décision raisonnement Oui, il avait, il avait expliqué après, après le match et puis les semaines après. Mais pour moi, il n'y a, y a aucun problème. Hein. Il faut savoir qu'il il est, il est mort depuis deux ans, le sélectionneur. C'était une, une surprise, pour que, parce que la Suisse a raté tous les tirs au but face à l'Ukraine. Quelle était la raison de cette tension oh, Un peu de tout. Hein. Moi, j'étais surpris aussi qu'on qu n'arrive pas à marquer des, des penaltys. Je pense que c'était un peu de tout. Euh, pression, jeunesse, naïveté, surprise de tir au but. Euh, on était, à la fin, il faut dire on n'était pas vraiment préparé mentalement pour faire des tirs au but. Lors du de 2008, vous vous êtes gravement placé lors du match d'ouverture contre la République tchèque. Puis la Suisse a quitté le tournoi. Est-ce que c'était votre pire souvenir avec Football? Un des pires souvenirs, oui. Euh, parce que je, je me sentais vraiment en forme. Et je savais, euh, voilà, j'avais un peu le, du contact avec le Bayern de Munich. Et puis c'était presque tout préparé pour, euh, pour aller à Munich. Et puis, quand je me suis blessé, voilà, mon transfert, il était crié grillé. Mais voilà, c'est comme ça dans la vie. Hein. Mais j'étais plutôt très, très triste pour, pour, pour l'équipe, pour le, pour le peuple, pour le, les circonstances de l'Euro 2008, que je me suis blessé. puis, je savais aussi dans la tête que, voilà, ça recommence. Trois mois de physio, opération, tout ça, c'est pas facile tout le temps à gérer mentalement. Et mentalement, comment le joueur retourne de ces circonstances il faut être fort dans la tête. Tu as deux choix. Hein. Soit tu te laisses aller et puis ça devient plus difficile. Ou soit tu te dis, euh, j'aimerais revenir plus fort qu'avant. L'Espagne, champion du monde en 2010, a perdu un seul match. C'était contre la Suisse. La Suisse a gagné un seul match aussi et c'était cet match. Quelles sont les scènes du match et comment l'avez-vous vu? Oh, on avait choisi une tactique très, très défensive. Hein. Mais on savait que vu le jeu de, de l'Espagne est basé sur la possession de ballon, il y, y a quand même des moments de, de contre. Et puis sur les deux, trois contres, il y avait un qui rentrait. Voilà, c'était ça le secret. Vous avez joué pour euh, 42 minutes contre le Chili. Puis vous êtes venu en tant que remplaçant contre Honduras. Ce qui a amené certains à se demander si vous étiez 100% prêt à jouer. Euh, la Coupe du Monde de, de 2010, ou avez-vous fait un effort supplémentaire Les deux. Moi, je n'ai jamais joué si je n'étais pas prêt. Ça, je ne fais pas. Mais à la fin, quand je me suis blessé au début, avant qu'on ait parti euh, en Afrique du Sud, euh, moi, j'avais posé la question aussi aux Fusio, combien de temps je prends pour revenir. Et puis, eux, ils m'ont dit qu'après, pour le deuxième match, tu es là. Peut-être j'aurais dû entendre sur mon corps que je savais que que de, ça va venir, devenir difficile pour, pour rejouer, mais il voulait absolument que je vais avec. Voilà. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si je, si je dirais que je reste à la maison. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis plus dans cette situation. Heureusement. Avec 42 buts, c'est un grand nombre, bien sûr, pour la Suisse. Les plus proches de, de vous, de la génération actuelle, sont Charles 31 ans et 26 buts. Et Aris Severovic, 30 ans 25 buts. Un grand record et certains disent qu'il peut, peut être impossible à battre. Pensez-vous qu'il est possible de le battre dans votre vie Vous savez, il y a tout le temps quelqu'un qui va battre des records. Euh, vu maintenant un peu l'âge de, des, des joueurs, ça peut être possible encore, mais je pense que ça devient très, très difficile. Mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va venir et qui va marquer 43. Hein. Ça, c'est comme ça. Mais ça ne, ne semble pas possible maintenant. Moi non plus. <rire> Récemment, trois entraîneurs suisses ont travaillé en Égypte. Christian Gross, à Zaméric, René Weiler, à La, à la Lille, et Marcel colère maintenant, à La Lille aussi. Euh, avez-vous une relation avec l'un de d'eux, à l'intérieur ou à l'extérieur du stade Et avez-vous joué contre l'un d'entre eux Et que pensez-vous d'eux en général Bon, d'abord, comme, euh, comme joueur, j'ai joué euh, quand eux y étaient joueurs euh, contre personne. J'ai joué contre Colère et Cross quand ils étaient entraîneurs des équipes euh, adverses. Euh, je connais tous les trois personnes. Euh, mais le mieux que je connais, c'est Christian Ross. Et j'avais des fois des, des échanges avec lui parce que je trouve très très intéressant euh, un peu les, les, les, les avis des, des, des entraîneurs beaucoup plus expérimentés. Mais j'ai pas des rapports privés avec un des trois. Où la Suisse pourrait arriver dans la Coupe du Monde 2022 Partout, ils peuvent aller en finale. Si tout. Si tout jour, le jour où tu es prêt, euh, ils peuvent arriver en finale. Mais le problème c'est que dans un tournoi, tu dois gagner le premier match. Le premier match, c'est contre le Cameroun. Si tu ne gagnes pas le match contre le Cameroun, tu as après le Brésil. Et après, tu es déjà tellement sous pression que tu dois gagner. Mais je pense sur 10 matchs, huit fois, tu vas perdre contre le Brésil. Mais tu peux gagner deux fois et il faut regarder que les deux fois, c'est à ce jour-là. Mais le, le, où, va, où va y aller la Suisse, ça va se décider le premier match après le Cameroun. Là, on peut dire si c'est possible d'aller en huitième ou pas. La Suisse toujours a l'habitude de, de choquer les grandes équipes, comme Espagne en, 2020, en 2010, pardon, comme la France à l'Euro. Est-ce que ça pourrait aider la Suisse contre le Brésil bon, ces, ces joueurs, ils ont tous euh, maintenant l'expérience de jouer tous les samedis des grands matchs. Hein. Euh, la plupart des joueurs, ils jouent à l'étranger, ils jouent dans les grands championnats, même dans des grandes équipes où tu dois tout le temps gagner. Alors ça ne va pas être une question de pression, ça va simplement une, être une question soit je, je suis en forme parce que j'ai joué ou je ne suis pas blessé, voilà. Et, et après, on va voir qui va être nominé pour les, les 23 joueurs qui vont y aller, mais je crois que c'est en 25 cette année, euh, en, en 2022. Euh, les 25 joueurs qui, qui vont y aller, c'est ça ce qui va se décider. Et comment elle est la forme au jour X, voilà, c'est comme ça. Quelle équipe que, que vous pensez qu'elle qu va gagner la Coupe du monde L'Égypte. Non, <rire> <rire> oh, je plaisante. Bon. Euh... Vous savez, à la fin, vous êtes tout le temps aux au, au mêmes favoris. Hein. Vous êtes à la France, vous êtes euh, euh, en Allemagne, Angleterre, Brésil, argentine Voilà, c'est ça les, les, les favoris plus ou moins. Mais j'aimerais bien quand même que je me souhaite, et je le souhaite, qu'il y a un jour qu'une un, un, nation africaine va gagner la Coupe du Monde. Pour votre carrière comme entraîneur maintenant, quelle est votre, votre ambition moi, l'ambition, c'est de, de développer des joueurs, développer euh, l'équipe, de s'assurer euh, que aussi les gagner des matchs. Euh, mais pour moi, moi je n'ai pas d'objectif où je veux atteindre comme j'avais comme joueur. Moi, je, je, je prends jour par jour, je fais mon travail et puis après, on, on va voir où, où ça va s'amener. Bien sûr, si vous me demandez euh, où tu veux y aller, bien sûr, j'aimerais bien savoir où est le le plafond pour toi comme entraîneur, où ça peut y aller ta carrière comme entraîneur. Mais comment je vais le faire, c'est différent comme, euh, comme joueur. Parce que comme joueur, je savais ça, ça, ça et ça, c'est mes prochaines étapes ou mes voeux de prochaines étapes. Mais comme entraîneur, tu, tu, tu es dépendant aussi des, des dirigeants, directeurs sportifs, président, tout ça. c'est pas si facile que ça. Ce travail, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes très heureux de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup. Je, je vous souhaite aussi tout le bon. Merci pour l'interview. Je crois, je ne suis même pas sûr si c'est le premier interview avec quelqu'un de l'Égypte. Mais très beau au pays. Et puis, passez des salutations à, à Zidane El Neni et puis à Salah, si vous les avez euh, au téléphone ou en contact. Merci beaucoup. Oui.